Bienvenue sur la old school rollist francophone, communauté métavers dédiée donc aux rôlistes et à la old school francophone. Mais pas que. Tous les, tous les curieux intéressés par le jeu de rôle peuvent aussi nous rejoindre. Donc communauté métavers c'est quoi C'est un. Ça ressemble à un jeu, ça a la couleur d'un jeu, en rétro gaming 2D, mais ce n'est pas qu'un jeu. C'est aussi un réseau social où on peut échanger via un chat qui se trouve là. Voilà. Euh, un agenda avec des événements et euh, en visio. Bon, là, je suis tout seul, mais si on était plusieurs, il y aurait. Les, les les caméras de chaque personne qui apparaîtrait. La Old School, ça vient d'un groupe fa Facebook du même nom, dont j'ai mis les coordonnées ici. Et euh, ça concerne aussi les passionnés de LDVH, donc livre dont vous êtes le héros. Et donc quand vous arrivez ici devant l'auberge, qui est le lieu central, où beaucoup de choses se déroulent. Vous avez trois panneaux à l'entrée, le premier c'est un simple livre d'or où vous pouvez laisser des messages, voilà, des ressources, des, des photos, des copies d'écran, ce que vous voulez. Le second panneau c'est un, un recensement qu'on fait actuellement des clubs dans les années 80 et 90. Ça permet de bah, que les joueurs se retrouvent et puis de savoir s'ils prendre des nouvelles des clubs, savoir s'ils existent encore, euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. Et ce troisième tableau, c'est le tableau des rumeurs. C'est la partie on va dire RP, roleplay, euh, puisque HRP c'est hors roleplay. Donc il y a, dans dans cet univers Gatterton, il y a autant euh, d'éléments roleplay que hors roleplay, vous verrez. Donc là, vous avez des rumeurs qui permettent de commencer des quêtes. Des quêtes qui vont vous permettre de trouver des objets. Donc ici, dans la deuxième page, vous avez trois quêtes qui sont décrites. Où vous pouvez récupérer des documents en PDF, des ressources qu'on met à disposition pour la communauté. Donc qui sont des, des reliques un peu historiques du, de, du jeu de rôle. Voilà. Donc euh, vous pouvez faire ces quêtes seul ou à plusieurs. vaut mieux les faire à plusieurs, ça va plus vite. Il y a plus dans plusieurs têtes que dans une seule. Et euh, donc euh, l'idée c'est de se retrouver ici dans la, dans la grande salle de l'auberge, puisque comme vous le savez, en jeu de rôle, en tout cas dans les jeux de rôle médiévaux fantastiques, tout commence et tout finit dans une auberge. Et, euh, vous avez ici un panneau sur l'estrade le, qui vous permet euh, de prendre rendez-vous. Comme ça, on sait quand les joueurs euh, sont présents, les avatars se... quand les gens se connectent, hein, quand il y a du monde. Donc ça permet on propose des dates et des créneaux horaires et les gens s'inscrivent et tout en bas, vous pouvez avoir euh, laisser des commentaires pour proposer des thématiques. Et voilà, demain on se retrouve à 21h et puis on on discute de tel ou tel sujet par exemple où on fait une partie euh, de jeu puisque là vous avez des jeux de poker sur les tables à droite vous pouvez joue au poker là vous avez une, euh, un jeu de loup-garou de tiers donc tout ça c'est des jeux où on peut jouer en visio à plusieurs euh, dans la grande salle de l'auberge vous avez euh, aussi ici une, une petite expo là, que je viens de créer, que j'ai appelée Vieux Papier, qui a pour thème en fait les, les documents que j'ai retrouvés sur mon ordi qui datent des années 90, de la vie associative à l'époque, et puis des articles de presse sur le, le jeu de rôle euh, et de la communauté JDR euh, de l'époque. Vous verrez, ça c'est intéressant. Bon, pour l'instant il n'y a pas. j'ai que quatre documents là, en ligne. Mais euh, il y en aura facilement, euh, je pense, une vingtaine, peut-être même une trentaine de documents, des PDF, des, des images, des, voilà, différentes sources, des vieux papiers qui datent euh, de l'époque. Et euh, l'exposition, elle est présentée plus précisément sur ce panneau, sous forme d'un article que j'écris dans mon blog, qui présente un peu le, le pourquoi de cette exposition et. Euh, et à quoi servent les. Bah déjà, à quoi sert une communauté release dans le métavers et comment on peut s'y investir et quel est l'intérêt et euh... qu'est-ce que c'est que le métavers et quels sont les enjeux actuellement pour les différentes communautés. Voilà. Donc, ici, bah le fond documentaire va s'étoffer se... dès demain et vous pouvez d'ores et déjà le, le visiter. Donc, l'auberge, elle, elle comporte un sous-sol, là vous l'avez vu. Euh, ce rez-de-chaussée avec une cuisine derrière. Et vous avez même un étage. Une petite bibliothèque dans la salle commune où on peut aussi laisser des, des ressources en PDF. Je sais que j'en avais laissé une il y a quelques temps. Euh, ici, on retrouve le, le livre d'or. Non, c'est un. C'est un document justement pour laisser des ressources PDF que vous avez en laissant les, les liens de télécharge. Ici, bah, c'était un appel à texte d'un québécois, je crois, pour sans zine, zine papier. Ça, c'est un mini donjon. Papier aussi, voilà, qui a été scanné. Voilà, une différente ressource. Il faut visiter, il ne faut pas hésiter à venir, à fouiller dans tous les recoins. Il y a plein de choses à voir. Et euh, voilà. Donc, euh, l'auberge se situe au bout du monde, mais dans une ville qui s'appelle Elbast, qui est une ville côtière. Et on va aller voir le port de cette ville. Car si vous arrivez à, te, à atteindre la jetée, euh, vous pouvez embarquer pour aller euh, sur une extension du monde où j'ai prévu de faire du, du jeu de rôle RP avec les avatars. C'est un petit village dans une colonie sur un autre continent. Voilà, J'ai commencé à le, à le customiser, on va pas y aller là tout de suite. Je ferai peut-être une vidéo spécifique pour ça. Donc il faut arriver à traverser là. Et si vous allez sur la jetée, vous pouvez faire la traversée, prendre un bateau et faire la traversée et visiter en direct là avec votre votre avatar. Donc il ne faut pas hésiter à visiter. Et puis je donnerai des nouvelles prochaines par rapport à ça. Alors tout à l'heure, je vous parlais des des différentes quêtes qu'il peut y avoir et euh, parmi ces quêtes si vous arrivez à, à, à finir les trois les trois quêtes qui sont proposées dans sur le tableau des rumeurs devant l'auberge je vous invite à vous rendre ici à la guilde des marchands vous voyez, et de descendre dans le sous-sol dans la salle des coffres de la guilde des marchands. Normalement il n'y a qu'avec cette vidéo que vous pouvez savoir que ça existe. Voilà. Et vous arrivez devant une porte fermée. Avec différents coffres forts où vous avez déjà au moins les contenus des trésors des deux, trois premières quêtes. Donc vous pouvez récupérer ici. Et puis bah, le magot aussi de de la guilde de marchands mais pour ce faire vous devez euh, résoudre l'énigme de la porte et euh, il, faut avoir, euh, résoudre, il faut avoir fini les trois quêtes pour, euh, pour, pour, ouvrir le, pour trouver le mot de passe pour ouvrir la porte et là vous accédez à la salle des coffres avec toutes les ressources euh, pdf euh, de l'univers euh, School. Donc, school J'ai laissé aussi, pour, euh, puisque ce sont des liens de, de transfert que j'ai mis à disposition à partir euh, d'un site de téléchargement. Donc, euh, on y accède par un simple clic à un PDF, il n'y a pas de souci, vous ouvrez le coffre, vous accédez directement au lien, vous cliquez dessus et ça s'ouvre dans une fenêtre secondaire via un PDF. Mais vous pouvez aussi laisser un message à cette adresse mail que je laisse ici sur la table pour écrire au maître de la guilde des marchands pour me laisser des liens de téléchargement si vous voulez mettre des ressources à disposition dans la salle des coffres, c'est possible. Comme ça, ça étoffera le, on va dire le trésor de la guilde des marchands et ainsi bah, tous ceux qui accèdent à, à la salle ont accès de toute façon à tous les coffres en accès direct pour, euh, pour visiter la bibliothèque de PDF en fait. voilà. donc euh, on va dire c'est une quatrième quête on va dire une quatrième possibilité euh, qui peut être jouée RP ou HRP c comme vous voulez Alors, euh, il y a différentes salles, mais il y a aussi des, des extérieurs. Euh, on ne va pas passer par là. On va retourner à l'auberge. Voilà. Et on va aller voir euh, la croisée des chemins et... Du côté des terres sauvages, puisque vous savez, quand vous êtes au bout du monde, vous avez toujours la forteresse aux confins du pays qui est le dernier bastion avant les orques. Donc voilà. Euh, et la petite flèche là en bas, je vous conseille de la tester ça vous permet d'arriver à la croisée des chemins où là vous avez accès à des donjons extérieur donc des aventures que vous pouvez faire en plus des trois quêtes posées en interne, dans et autour de l'auberge. La plus longue et difficile, c'est celle-ci, c'est sur les terres de la sorcière Poche. C'est un donjon à finir. Moi j'ai mis à peu près une heure à le finir, peut-être même plus. Il y a quand même quelques énigmes dedans. Mais bon, c'est le donjon, je vous conseille de le faire euh, pas en solo, mais de le faire à plusieurs. Et là, c'est un petit donjon énigme euh, que j'ai toujours pas résolu d'ailleurs. Euh, c'est le labyrinthe des elfes. Il y a quatre elfes dans un labyrinthe euh, sylvestre, on va dire. Et il faut trouver la sortie et un mot de passe de sortie. Et euh, j'ai toujours pas réussi à trouver. Donc, si vous trouvez, je suis preneur. Là, on va vers la ville de Songe. Euh, en fait, a... c'est une ville qui se trouve au nord d'Elbast, euh, au pied, euh, au pied de, de montagne. Voilà. Et par ici, on revient à l'auberge. Voilà. Et enfin. Euh... Parmi les choses qu'on peut faire euh, sur la Old School, il y a aussi, je vous ai installé une maison témoin. Ceux qui auront fini, on va dire les sept, euh, les sept avatars qui auront fini euh, les trois premières quêtes, je leur propose une chose, c'est de, si on veut vraiment créer une communauté métavers, c'est de, de pouvoir être, on va dire, un fixe avec son avatar. Euh, L'univers de, de, de matérialiser sa présence, et pour ce faire, bah, je pourrais attribuer au moins pour les sept premiers une maison. Donc là, je vous ai donné un exemple avec des ressources que moi j'ai apporté par rapport à mon univers. Vous voyez, voilà, j'ai mis mon nom d'avatar et on entre dans une maison, et je peux attribuer, on va dire, jusqu'à euh, euh, Jusqu'à cet objet, on va dire, hein, puisqu'on a cet avatar. Donc là, je vous ai mis euh, l'accès à mon blog. Alors, ça peut être différentes choses, hein, c'est vous qui choisissez. Ça peut être des vidéos, ça peut être euh, des images, ça peut être. Euh, là, je vous ai mis, c'est mon roman de Medieval Fantastique. Voilà. Euh, je vous ai mis ici le, la page sur le projet culture de l'imaginaire. Quand vous n'avez pas en, en, en insertion dans, dans Gatterton, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous arrivez directement euh, à la page de présentation du projet culture de l'imaginaire avec tous ses aspects. Vous avez le marché de l'imaginaire et on retrouve la page Gatterton, ici notamment Cultima Academy. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre Ici bah, vous avez mon univers old school de KPDP. Donc, ça c'est la vidéo de, de présentation. Voilà. Donc, voilà je ne vais pas ça va vous la passer. Ah si, se moment là. On peut l'arrêter okay. là, ici. Après, une fois que vous l'avez lancée, okay. il faut penser à fermer okay. la vidéo ou la mettre en pause. <rire> Sinon, elle continue à tourner, si vous restez à proximité. Ici, euh, c'est la vidéo, la première captation d'une partie que j'avais fait aussi, récemment, lors d'une rencontre JDR en distanciel avec le club de province, Même chose où on était à plusieurs joueurs. Voilà. à jouer en distanciel. D'ailleurs sur Gatterton. Donc, ça nous fait déjà 4-5 ressources là déjà. Donc c'est à vous aussi de, de, de réfléchir à ce que vous pouvez mettre à disposition et comment vous. Vous voyez c'est un mixte entre du, du roleplay. C'est-à-dire avec un avatar qui peut être un nain, un elfe, ce que vous voulez, un paladin. On incarne un personnage dans l'univers et en même temps, le joueur aussi, on va dire, est présent. Donc là, par exemple, à l'étage, j'ai mis un dernier, mon dernier livre qui est plus dans le milieu associatif et professionnel. Ça, c'est la version italienne de mon roman. Ah, et ici, j'ai mis mon premier livre sur les cultures de l'imaginaire chez Armatan. Voilà, donc ça vous permet d'accéder à différentes ressources. Mais c'est vraiment là, je vous le mets par rapport à moi, hein, puisque c'est un, un exemple. Hein, mais euh, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez totalement personnaliser parce que moi je vous attribue une maison, je vous mets un, un intérieur. Et puis, bah, je vous, vous me m'envoyez les liens et euh, je, vous, je vous customise l'ensemble avec euh, l'interaction avec les objets. Par exemple ici, si vous entrez dans le miroir, vous accédez à un, à un autre métavers dans Gatterton. Et là, qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis une vidéo, la vidéo de présentation des des univers euh, que j'ai pu créer. Voilà. C'est pour vous donner un exemple donc de du bonus que je donne aux, aux sept premiers qui ont résolu les trois, les trois premières quêtes euh, dans la old school. Voilà, je reviens devant l'auberge puisque c'est là que tout commence et tout finit, et c'est là où vous allez arriver la première fois que vous allez vous connecter. Je mets euh, tous les liens utiles euh, dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur place. Donc on dit qu'à partir de l'édition de cette vidéo, euh, le point principal de rendez-vous sera tous les jours vers 21h. Ça permet d'être sûr de croiser du monde. Et puis après, bah, on utilise les, les, euh, les documents pour, euh, pour euh, se fixer des soirées thématiques. Et, et prendre d'autres rendez-vous, organiser des, des quêtes à plusieurs ou simplement des soirées-jeux ou discussions. C'est un réseau social. À bientôt!